Propos sexistes, blagues, cyberharcèlement, agressions. L'enseignement supérieur n'est malheureusement pas épargné par les violences sexistes et sexuelles. Partout, étudiantes et étudiants s'engagent pour changer les cultures et promouvoir des relations saines sur les campus. Ce cours en ligne a été développé pour faire évoluer les mentalités. Vous assisterez à des échanges fictifs entre six étudiants confrontés à des violences lors d'un week-end d'intégration des blagues sexistes en cours ou encore en stage. Les situations évoquées sont analysées au travers de questions, de vidéos de cours et d'interviews. Le module répond à des questions simples comme Qu'entend-on par BSS Qu'est-ce que le consentement Comment réagir si je suis moi-même victime ou témoin Ou encore, quel rôle peuvent jouer les associations étudiantes il a été financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre du plan national de lutte contre les VSS et coordonné par IMT Atlantique en partenariat avec les associations ANEF et CPED.